Bonjour, bonjour, bonjour à nouveau. C'est toujours Proche feras votre compagnon de lutte contre la mauvaise gestion de votre ordinateur. Il vous aide tout simplement à pouvoir mieux connaître votre outil informatique, à pouvoir mieux l'utiliser, à pouvoir mieux le manipuler. Et c'est pourquoi nous sommes là, à vous donner des astuces, des techniques et des méthodes pour pouvoir mieux utiliser votre ordinateur, tout simplement. Et à cela. Nous allons travailler aujourd'hui en ce qui concerne la découverte. Comment découvrir, comment euh, sur votre ordinateur qui est connecté à un wifi comment savoir ou connaître le mot de passe de votre ordinateur, du wifi de votre connecté à votre ordinateur. Souvent, vous arrivez quelque part, vous demandez le wifi et la personne vous demande « Oui, donnez-moi votre machine. » Il met le mot de passe et ensuite vous n'avez plus l'idée. Des fois, vous avez besoin de pouvoir connecter votre téléphone mais comme c'est lui qui l'a mis sur votre ordinateur et il ne vous a pas dit exactement quel était le mot de passe exact Et des fois, vous, il vous faut des fois demander à nouveau à la personne et des fois il n'est pas là. Vous êtes cloué, votre ordinateur est connecté mais votre téléphone n'est pas connecté. Parce que là, c'est simple. Vous n'avez qu'à partir ou aller au niveau du menu accès à internet le bouton droit sur l'icône du réseau euh, on dit ouvrir ouvrir les paramètres du réseau internet une fois que vous aurez ouvert euh, cette fenêtre vous venez automatiquement sur wifi et sur wifi le plus simple que possible vous allez sur modifier vous allez sur centre réseau et partage une fois que vous cliquez sur centre euh, réseau et partage euh, voilà bon ça si vous cliquez deux fois ça va vous sortir les propriétés voilà donc comment je l'ai fait vous venez tout simplement centre des réseaux et partage soit vous allez sur centre de réseau et partage soit sur modifier les options avant euh, les options et partage réseau vous double cliquez et il va pardon vous venez sur soit ici les options adaptées d'adaptation pour avoir l'icône du réseau donc je, je vais reprendre soit ici modifier les options d'adaptateur ad, vous cliquez une fois il va vous afficher l'icône montrant que votre réseau par exemple moi, chez moi c'est ezebat c'est le nom du wifi je n'ai qu'à double cliquer dessus et ça va me sortir sur le menu. J'ai allé sur propriété sans fil. Et sur propriété sans fil, je viens sur sécurité. Et je coche. On dit afficher les caractères. Et voici, ça va m'afficher. Ici, j'ai le type de la sécurité le WPA2 personnel. Le type de chiffrement AES. J'ai la clé de sécurité réseau, c'est-à-dire le mot de passe qui s'affiche EZBAT 2021. C'est ça le mot de passe wi qui me permet de me connecter. Donc, je n'ai qu'à aller le cocher si je veux le cacher, ou je peux le cocher pour que je le note, pour que cela me serve d'utilisation à d'autres appareils. Alors, je mets tout simplement OK. Donc, il y a deux options, comme je l'ai dit. Soit je viens par cette, cette possibilité, soit une fois ici, centre de réseau et partage. Je clique, ça doit m'afficher ici. Je double-clique et ça me donne cette petite fenêtre propriété sans fil. Alors sur propriété sans fil, je viens sur sécurité. Toujours le nom. Je pas là Je viens sur sécurité et j'ai coche afficher les caractères du mot de passe. Voilà. Nous avons eu ensemble. Si vous ne saviez pas avant, aujourd'hui vous avez su comment, une fois que vous êtes connecté à un réseau et que non vous n'avez pas l'idée du mot de passe, c'est plus simple. Vous n'avez qu'à aller sur l'icône du réseau, bouton droit, ouvrir paramètres réseau et internet vous cliquez dessus ça va vous afficher cette fenêtre et vous allez sur internet voilà sur internet et soit ici modifier des options adaptées ou sur centre de réseau et partagé une fois affiché vous double cliquez sur l'icône wifi et vous allez sur euh, euh, double cliquez une fois ça vous affichera une petite fenêtre comme on a fait tout à l'heure et ensuite vous aurez partie sécurité et vous afficherez le mot de passe. Donc, je vous remercie de cette petite vidéo. Et je vous demande toujours d'aimer et de vous abonner sur les vidéos. Ainsi, de laisser les commentaires si vous avez des suggestions ou des, des astuces qui, auxquelles vous ne vous en sortez pas. Comment faire ou des questions. Posez-la et nous vous répondrons rapidement et possible à toutes les questions. Merci et je vous compte sur vous du fait que vous aurez abonné, vous aurez aimé, vous aurez à, à, à sélectionner la coche de sorte que vous puissiez avoir la notification sur les prochaines vidéos. Merci à vous.